Et salut à toutes et à toutes les amis de l'internet, j'espère que vous allez tous mal de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. Moi, ça va pas bien du tout, les amis. Comme vous avez pu voir au titre et, euh, et la miniature, je suis banni d'IPixel. Je suis très énervé. Je vais donc vous expliquer mes théories de comment je suis banni et pourquoi je suis banni. Donc aujourd'hui, les amis, je suis sur holysky.fr. Je viens juste de me connecter au serveur. Il y a exactement une seconde, parce que j'avais euh, aucun autre serveur où aller. Parce que je vais pas vous mentir, les gars. Euh, regardez, euh, je suis banni de ce serveur-là, banni de ce serveur-là, banni de ce serveur-là, et banni de ce serveur-là. Malheureusement, on s'amuse, c'est très gôle, drôle. Comme vous pouvez voir la raison du ban, les gars, c'est euh, cheating through the use of unfair adva game advantage. Donc, on va en discuter, on va voir de quest ce que j'ai fait de pas correct, qu est-ce que je suis un cheater caché. Ai, voilà. Donc, il faut savoir que... Avant que la vidéo commence, il faut que je vous explique quelques petits trucs. Donc comme vous le savez sûrement, j'ai un Discord High Skies où -ce que on s'occupe euh, de garder une grande partie de la communauté euh, ensemble. Donc par exemple, toute la communauté française de Skyblock a déjà été au moins une fois dans le Skyblock, dans mon Discord Skyblock, pour la seule et bonne ligne raison qu'on fait des gros giveaways sa mère et parfois il y a des joueurs qui euh, contribuent. Donc moi, tous les mois, si vous êtes serveur booster, euh, ou Twitch Sub à ma chaîne Twitch, j'ai fait un giveaway tous les mois. Euh, je donne euh, 10 millions ou 15 millions dans les alentours-là, tous les mois. Tous les 30 jours, il y a un giveaway pour les boosters ainsi que les, euh, que les, serveurs, euh, que les Twitch Sub. Donc, euh, moi, je, je fais de ma propre donation, c'est ma propre truc. Mais il y a aussi des giveaways que vous pouvez faire des joueurs. Donc, par exemple, un joueur, je donne un exemple. Par exemple, Julien euh, du 10-10. Euh, lui, il décide de faire un giveaway de 5 millions. Donc, il donne les coins à un modérateur. Un des modérateurs slash staff du serveur prend l'argent, lance le giveaway et le gagnant est contacté. Il gagne, gagné. Il contacte le modo ou le staff euh, requis là, tu sais, qui, qui a fait le giveaway et il gagne les coins. Donc, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai pris les coins d'un gars qui s'appelle J'aime la queue. Et euh, ouais, je sais, c'est un peu bizarre, je sais. Mais le jeune homme a euh, décidé de quitter skyblock. Donc, il m'a donné environ 1,8 billion de Coins, à peu près. Euh, en items, donc par exemple des hyperions, euh, des trucs comme ça, et plein d'items aussi qui n'avaient pas de valeur. Donc, une ou à 500 millions de nether War. Donc, déjà, quand j'ai vu ça, les gars, je vais vous avouer, j'ai fait what the fuck, t'as farmé et tout. Euh, comme vous allez pouvoir voir, je lui ai posé la question s'il si cheatait ou quoi, il m'a dit que non et tout. Donc, euh, bon, tout était bon, j'ai accepté les items, comme je me fiais au fait que celui-ci euh, me mentait pas, quoi, et comme quoi euh, il cheatait pas. Donc, j'ai accepté les 2 millions d'items, et euh, malheureusement, je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai été banni. Il euh, y a une autre raison peut-être, mais ça, j'y crois pas trop parce qu'on m'a dit que c'était autorisé. Mais on va y revenir. Donc, j'ai accepté les 2 billions. Ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai accepté, j'ai lancé le giveaway. Donc, le giveaway, là, je lui ai demandé si requi... qu ce qu'il voulait comme requirement. Donc, c'était euh, niveau 10 Discord, je crois, qu'il voulait, ainsi que 30 jours de giveaway. Donc, j'ai fait ça. J'ai lancé le giveaway et tout. Et quelques jours, je pense, 7 jours après que j'ai lancé le giveaway, il a été banni. Donc, il a été banni et wipe du serveur. Euh, donc, euh, ouais, donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je l'ai contacté. J'ai dit, Ouais, t'as été ban, pourquoi? Blabla. Il me dit, Ouais, je sais pas, j'ai rien fait. J'ai cheaté avant, mais je disais des cheats avant. Mais puis, il y a, tu sais, ça fait vraiment longtemps et tout, blabla. Bla. Donc, j'ai fait « Ok, bah, pas de souci je, euh, je vais voir avec mes contacts et tout ». Et finalement, j'ai contacté quelques gens et tout. Et Askip, c'était un macroeur de Netherwart. Donc, il avait un genre de bot ou je sais pas comment ça fonctionne en fait. Mais en gros, il cheatait pour récolter la Netherwart. Et c'est comme ça qu'il s'était fait tout son argent. Et c'était comme ça, la plupart de l'argent qu'il avait fait, c'était comme ça. Donc, euh, moi, j'étais euh, énervé et tout. Donc, j'étais genre « Ah oh, putain, je vais pas avoir de problème et tout ». Donc, j'ai tout vendu les items pour pas cher à l'HDV. Donc, le but, c'était de me débarrasser des items à l'HDV le plus vite possible pour pouvoir, euh, pour pouvoir ne plus avoir les items dans mon inventaire. Et ce que j'ai fait aussi, c'est comme vous allez pouvoir voir ici, euh, je vais insérer une vidéo. J'espère que j'ai réussi à retrouver la vidéo, mais sinon, bon, rip. Mais en gros, c'est une vidéo que je jette les ou à 500 millions et tout dans le, dans le void, quoi. J'ai vraiment tout, dépo, tout jeté, vendu les items le plus rapidement possible. Et j'ai euh, void les coins, donc euh, j'ai réussi à supprimer les coins. Donc voilà, j'ai supprimé tous les coins. J'ai gardé genre un truc, je crois, je vais pas vous mentir. J'ai gardé un truc qui est la axe of the shredder que j'ai gardé. Le reste, on a tout vendu et c'est pour ça que on, avait on était en bas d'un billion et tout. Euh, on était vraiment, on était chocs, on avait plus 1 billion là, même là on a commencé à remonter, parce que bon, on va pas se mentir, l'update de l'end, les slayers d'Underman et tout, euh, j'allais vous préparer une saleté de vidéo, mais avec l'obsidienne et les quartz qu'on avait, on avait genre deux stacks de blocs de quartz dans les coffres, Je les, genre on en a vendu pour presque 100 millions, tout ça, euh, l'obsidienne, j'avais un DC d'obsidienne, le décès d'Obsidienne, je l'ai vendu pour genre 47 millions. Bref, c'était incroyable l'update des, euh, des Slayers, comment je me suis mis bien. De toute façon, si vous, voyez, vous avez vu mes streams, vous saviez que j'étais en train de refermer, qu'on était à 800M et que j'avais pas gardé les coins. Quoi. Si j'avais gardé ces coins, j'aurais eu 2-3 billions dans, de, de coins dans mon inventaire. Malheureusement, c'était pas le cas. Euh, j'étais en bas à 800M vu que j'avais fait des échanges de skins et tout. Bref, pour ceux qui connaissent les viewers, qui écoutent mes lives, vous savez de que je que je m'en parle. Donc euh, voilà, Donc, tout ça s'est passé. Je me suis débarrassé des coins. Je me suis débarrassé de tout ce qu'il fallait. Et euh, ben, je me suis fait ban quand même. Je crois que c'est la raison pour laquelle je suis ban. Il y a une autre raison aussi qui est possible c'est qu'on avait une machine de farm euh, automatique. entre guillemets. Donc selon les règlements, tu n'as pas le droit de laisser de roche de ou quoi que ce soit sur, ton, euh, sur ta souris pour que ça farm automatique. Donc moi, ce que je faisais, c'est que tout ce que je faisais, c'est que je changeais ma touche euh, X, donc je mettais par exemple en contrôle ici euh, Attaque, je mettais X et je restais devant mon PC et j'écoutais la série, bah deux séries donc j'écoutais une série qui s'appelle New Girl donc j'écoutais tout au, au, du début jusqu'à la fin, c'était bof bof en fait, et j'ai commencé à écouter How to Get Away with an Order, c'est une série où ce que euh, ouais voilà c'est une grande série je commence à vraiment bien aimer j'étais déjà à la saison 2 quand j'ai commencé et moi faut savoir que j'écoute seulement des séries quand je suis sur mon PC parce que euh, j'ai pas j'ai une télé dans ma chambre mais c'est pas, y a pas de Netflix dessus et tout je peux pas mettre netflix ou quoi donc les séries j'écoute vraiment que sur mon pc donc je suis toujours devant mon pc lorsque j'étais entre guillemets afk donc oui j'avais euh, par exemple mon téléphone dans les mains j'étais pas appuyé sur ma souris mais j'étais devant mon pc donc si jamais un staff ou quelqu'un se connectait euh, ils venaient à Lille voir si j'étais en train de, de macro ou quoi, je bougeais et tout était correct, tu vois. Donc, je crois pas que c'est ça la raison de mon ban, parce que j'étais devant le PC. Et dans les règles, si on lit bien correctement les règlements, c'est marqué comme quoi qu'on doit être devant le PC ou euh, on peut pas, faut juste pas être AFK ou quoi. Donc euh, c'est vraiment euh, je crois pas que ça soit la raison de mon ban. Après peut-être que c'est ça aussi comme je dis je sais pas j'ai pas de raison exacte. J'ai contacté quelques staffs et malheureusement aucune réponse. Donc si c'est ça euh, ben ouais rip quoi parce que j'étais jamais AFK. Je crois que j'ai AFK une nuit c'était au tout début le premier soir de la machine je me suis endormi devant le PC donc euh, <rire> voilà quoi donc ça veut dire une nuit j'étais AFK et j'ai été kick de toute façon pour euh, au limbo j'ai été peut-être à FK 3 heures, je crois, parce que j'ai été kick au Limbo pour euh, une reboot, c'est du reboot du serveur. Donc, de toute façon, c'était impossible d'AFK parce que même si on a AFK ou si vous avez AFK avec des machines ou des, des macros ou quoi que ce soit, vous êtes renvoyé au hub, genre après une heure ou quoi, vous êtes renvoyé au hub. À chaque fois, ça me renvoyait au hub à presque toutes les 1 heure. Ou sinon, j'avais une Java exception Error qui me kickait. Donc, euh, je crois vraiment pas que ce soit la raison. Je pense vraiment que c'est les items du gars euh, d'avant. Malheureusement, j'ai été skill wipe aussi. Euh, je peux pas me reconnecter donc je sais pas si j'ai été skill... Euh, j'ai wipe, et mon skill de catacomb a été wipe. Je sais pas si mes items ont été wiped et tout. Donc on verra bien en, dans 27 jours. J'ai contacté les ennemis. Euh, ils ont deny ma requête de déban. Mais je pense que c'est un bot automatiquement. J'ai juste fait une demande de déban et ça a été instant très, euh, deny en genre une minute. Donc ça doit être... Euh... Ça doit être euh, un bot qui auto-deny. Donc voilà. Ouais. J'ai contacté des admins. j'ai contacté Java et Arman, euh, j'ai contacté aussi euh, des membres euh, au placés du High Pixel Player Counseling. Et on verra bien qu'est-ce qui se passe. Et puis euh, on, en, on regardera ça dans le futur, quoi. Ouais. Donc, désolé, il y avait quelqu'un qui me parlait. Donc, ouais, voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, Zemi. J'ai vraiment le seum parce que, comme vous savez, Pixel c'était le seul serveur où je jouais et c'était un peu mon, ma seule moyen de revenu avec le Covid et tout. Comme vous savez, euh, j'ai perdu beaucoup de thunes et toutes ces conneries-là. Donc, c'était mon seul moyen financement et ça fait un peu chier de, de perdre la seule... Le seul truc auquel je jouais. Je vais quand même faire des streams Valorant si vous voulez gagner des points de chaîne euh, sur Twitch pour vous gagner des, des achievements. Il y a un rôle à obtenir sur le monde Discord. Si jamais vous voulez, je fais des prédictions et quand je joue à Valorant et tout, vous allez pouvoir gagner des points de chaîne. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Et puis, euh, ben, bah, rip quoi dans le chat pour euh, mettre un commentaire, <rire> Mettez rip et votre pseudo. Et je vous donnerai euh, Je vous donnerai genre 10 millions de coins quand je ferai des bannes. Je choisirai une personne aléatoire pour donner 10 millions de coins. Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Ignon. Ciao ciao